Bonjour à tous et à toutes, donc un nouveau rendez-vous de l'écosystème Cégide ici sur le Congrès. Euh, bah, je suis très content d'accueillir ce matin Anan de, de la société Mooncard. Alors... Je vais vous laisser vous présenter et puis bien sûr présenter Mooncard également. Merci Pierre, bonjour, bonjour. Euh, merci en tout cas pour cette invitation et cette visibilité pour Mooncard. Donc je suis Anne Dinaoui, responsable des partenariats chez Mooncard. Mooncard, c'est une solution de gestion des notes de nos deux frais et des achats en entreprise. Dès que vous avez une problématique de paiement, Mooncard y répond grâce à un paramétrage très très fin en amont des de la politique de notes de frais. Donc on peut mettre des plafonds, on peut mettre des natures de dépenses choisir les jours où le collaborateur peut payer avec des créneaux horaires et l'intérêt c'est que on élimine la saisie pour le collaborateur parce qu'à chaque transaction il va recevoir une notification par SMS donc on pousse l'alerte vers le collaborateur pour une meilleure proactivité et à chaque SMS en fait il a un lien qu'il redirige sur l'interface pour prendre en photo son ticket euh, ce ticket il peut être jeté par la suite parce que nous disposons de l'archivage à valeur probante et la solution Moncard est opposable au FISC et à l'URSAF en cas de contrôle et l'idée c'est d'aller vraiment profiter de cette transaction bancaire pour aller jusqu'à l'intégration comptable pour un meilleur confort et puis une meilleure efficacité également pour le comptable ou l'expert comptable. Alors justement et effectivement nous travaillons, nos équipes techniques travaillent sur une, une connexion API. Hein, donc c'est en cours sur la, la solution CG de Loop hein, qui est solution nouvelle génération comme d'ailleurs la, la solution Mooncard hein, qui, est, qui est une, une solution SaaS. Alors en fait bah moi je vois, je vois tout à fait bien la, la synergie et la valeur pour le pour le cabinet d'expertise constable et son client, mais je vous laisse peut-être la préciser. Oui, avec plaisir. Alors effectivement, l'intérêt, c'est que euh, pour le cabinet, euh, son métier, ce n'est pas de gérer de l'administratif. L'intelligence artificielle et les outils, les nouvelles technologies sont là pour permettre justement de faciliter ces tâches répétitives sans valeur ajoutée et permettre au, au, à l'expert comptable de se concentrer sur son corps de métier qui est le conseil. C'est là où elle est vraiment sa valeur. Et, et c'est vraiment là notre ambition, c'est d'améliorer l'expérience, Utilisateurs et la collaboration, fluidifier les échanges entre le, le cabinet d'expertise comptable et son client pour uh, une meilleure efficacité. Oui, oui, et on est vraiment vraiment là-dessus hein, et c'est là-dessus sur lequel nous, euh, nous aussi, euh, CGID, on travaille hein, euh, au travers de, ces, de cet écosystème. Et cet écosystème qui est en fait l'écosystème de nos, de nos clients, des cabinets d'expertise comptable. Et euh, on est très heureux de pouvoir travailler avec Mooncard pour euh, effectivement apporter plus de fluidité plus de productivité, plus de pertinence. Euh, donc, écoutez, je suis, suis ravi qu'on ait eu cet échange. Et, et en, moi, encore plus ravi que vous. Merci, Pierre. Et à très bientôt. À très vite. Euh, au congrès. Merci. Exactement. Merci. Bon au bon congrès à vous.